puisqu'il n'y en a pas, député de Stormont Dundas-Glengarry. Déclaration de député, merci. Je voudrais saluer les gens de ma circonscription qui ont donné leur temps et leur argent pour apporter de l'esprit de Noël à tous. Ils ont eu leur euh, banque d'aliments Alimentaire, où ils ont eu une partie d'hockey, où ils ont levé 4 500 pour le Centre Saint-Vincent. Et l'après-midi, le Club Optimiste a eu leur après-midi avec le Père Noël, communauté après communauté. Il y a eu des bénévoles qui se sont réunis pour améliorer la situation pour ceux dans le besoin. Il y avait des écoles qui ont participé et qui ont levé des milliers de euh, livres de denrées. Ils ont organisé des parades avec le Père Noël où des individus et des entreprises ont présenté un spectacle pour les petits. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ma circonscription pour lever des fonds, lever la sensibilisation vers la faim. Et les, le repas de Noël pour ceux dans le besoin, qui sont seuls aussi. Et avec grande fierté, je voudrais remercier tous les bénévoles, dans ma circonscription, de tout ce qu'ils font, dans la différence qu'ils apportent dans la vie des gens, que ce soit à la période de Noël ou tout au long de l'année. D'autres déclarations des députés députés de windsor comme c'est Monsieur le Président, tout ce que je veux pour Noël, et c'est une journée sans chahut. Je voudrais parler ici du décorum, ici dans l'Assemblée législative. Je voudrais remettre en question la tradition de, de permettre qu'il y ait une meilleure définition à, au respect. Mais je voudrais avoir un meilleur exemple de notre démocratie. Personne n'a été élu pour euh, se crier après ici à l'Assemblée. C'est une chose de faire preuve de notre désaccord. Mais pourquoi se crier après? Pourquoi est-ce qu'on voit les ministres ou les gens de l'opposition en étant un conspirateur? Pourquoi, pour une seule journée, on ne pourrait pas seulement se démontrer du respect? Pourquoi pas une discussion civilisée, se faire confiance? Pourquoi faire semblant d'être dégoûté des arguments des autres? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre à l'épreuve le président et ensuite on agit en tant que petits-enfants d'école? Pour une seule fois, pour une seule journée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se démontrer du respect? Ensuite, de poser des questions et d'avoir des réponses aux, à nos questions. Ce serait inscrit noir sur blanc dans les pages du Hansard. Je l'ai écrit, ce poème. D'autres déclarations des députés? Député d'Eglinton Lawrence, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage au Toronto FC le club de soccer. Comme vous le savez, cette équipe qui représente Toronto, mais aussi l'Ontario le Canada, a gagné la Coupe MLS hier et euh, samedi plus tôt. Et c'est la première fois qu'une équipe du Canada a gagné cette Coupe qui a des équipes de partout en Amérique du Nord. C'est une équipe composée de gens de partout dans le monde qui comprend aussi des Canadiens, tels que José Altédor, Sebastiano Jovinko, qui viennent d'autres pays. Ils ont des partisans extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes allé à une partie ou si vous avez écouté une partie à la, à la télévision. Les partisans sont très passionnés et les joueurs, les gestionnaires apprécient beaucoup leurs partisans. Et je pense que c'est très unique dans le sport où les partisans en font autant partie que les joueurs de l'équipe. Donc, je voudrais saluer cette très, très belle équipe de jeunes hommes de partout du monde qui ont gagné ce championnat. Et c'est. Euh, ça démontre leur courage, leur bravoure. Et surtout, ils ont perdu l'année dernière contre les Seattle Sounders lors de tirs de fusillade ou en prolongation. Donc, félicitations, Toronto FC. Félicitations. Merci. Merci. D'autres déclarations des députés. députés de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de desservir 11 municipalités qui comprennent Perth-Wellington. J'ai eu le plaisir d'aller à une élection. La, la réception d'honneur, pour ceux qui ne le savent pas, le warden est le maire des maires qui rassemble les intérêts de toutes les municipalités et milite pour une seule voie pour Perth County, le comté de Perth. C'est une voie qui gère le budget du comté et ses actifs et établit un plan pour le succès à l'avenir. Le nouveau warden... Maire Walter McKenzie est dans la position unique d'avoir eu ce rôle à deux différentes entreprises. Il a été élu en 1995, la première fois. Dans sa longue carrière pilote, euh, politique, Walter a été un mentor pour plusieurs autres. Et dernièrement, je crois qu'il a célébré 35 ans de service politique. Quelqu'un lui aurait, aurait dû lui dire qu'une Peine à perpétuité n'est que de 25 ans ici au Canada. Je voudrais aussi remercier l'ancien M. Snyder, qui a tra tra tra travaillé très part, fort et pour faire la promotion de l'agriculture et d'autres industries dans notre comté, alors que nous nous préparons pour une nouvelle séance. J'ai hâte de travailler avec un, nou un nouveau Warden et avec tout son personnel. Merci député d'Algoma mène tout la, ma déclaration aujourd'hui, c'est que le programme de déblayage des routes du Parti libéral ou du gouvernement libéral ne fonctionne pas. Voici ce qu'on voit dans les manchettes. L'autoroute 401 est réouverte après plusieurs collisions, plusieurs morts. Victimes a été identifiées dans une collision mortelle à Chatham. Le PPO a identifié une personne qui a été tuée dans une collision sur l'autoroute 17. Deux, tués, trois autres hospitalisés, un conducteur qui a été identifié dans une, un accident de l'autoroute 17, une autre mort à Whitefish. Le PPO est, il, enquête sur un incident à White Lake plusieurs véhicules et une collision sur l'autoroute 17, une collision de trois véhicules au nord de Sault-Sainte-Marie et un autre au nord de la 17, l'autoroute 17. Ça ne fonctionne tout simplement. Quand est-ce qu'ils vont changer le, le système de gestion des autoroutes? Un des camionneurs m'a montré un incident qui a eu lieu dans le nord de l'Ontario. C'est inacceptable que ce, les gens soient placés dans ces circonstances. Mon ami mon collègue de Thomas cochrane ils ont eu un mort dans sa circonscription il y a quelques semaines à Humber Cliff. Les députés de Neco -Belt, ils ont aussi eu un décès dans sa circonscription. L'autoroute 17, 401, 20, 29, 101. Ils ont tous des préoccupations en ce qui concerne le déblayage. Il y a une autre, Maris, en carrière. Ça suffit. Uh, uh, uh, Député uh, de uh, Tobago, uh, là. Uh, je suis ravi de prendre la parole au niveau de plusieurs investissements qui ont lieu dans le Etobicoke nord et certains sont mentionnés dans mon calendrier, que je n'utilise pas ici à la fin de mes discours, mais qui seront distribués dans ma circonscription. On parle ici de du le prolongement de, du train léger de Finch, qui a huit gares dans ma circonscription de Humber College. Albion, Stevenson, Kipling. Et ça comprend aussi euh, un prolongement d'infrastructure de euh, l'hôpital de Topico, William Osler. Il y a un prolongement de 100 millions de dollars. Ça va quadrupler. l'espace dans cet hôpital. Il y a d'autres initiatives qui comprennent les, la gratuité scolaire pour ceux qui ont moins de 50 000 par année pour les programmes universitaires et de collège. Et c'est particulièrement bienvenu à Humber College. Il y a plusieurs développements. Comme vous le savez, le 1er janvier 2018, le salaire minimum sera de 14 de l'heure. Et en tant que médecin, je veux partager l'assurance médicaments qui sera disponible pour ceux de moins de 25 ans. Et le 1er janvier 2018, 4 400 médicaments seront gratuits. Le député a mentionné qu'il a lu de son calendrier qu'il ne devait pas le faire, mais le député de Kitchener à Conestoga, le service de euh, de qualité mondiale au Centre de recherche cardiaque et qui a une meilleure cote que celle nationale sur tous les indicateurs clés, le bilan de l'hôpital pour des euh, pontages cardiaques. En tant que chef des services cardiaques, Brian McNamara a indiqué que la reconnaissance nationale est un effort d'équipe et, et tout le monde mérite d'être félicité. À St. Mary's, le centre cardiaque a eu 5400 procédures et interventions. Et plus de 10 000 visites à la clinique. Le médecin McNamara, avec son triage, tout au long de la, la procédure, ils fournissent de très bons soins, de très grande qualité. Et euh, bon, Tout le monde mérite d'être félicité, mais on peut toujours améliorer ce que nous faisons avec le personnel. Il y a la fondation de l'hôpital St. marie Et je voudrais remercier toute la collectivité et tous les gens qui donnent de l'argent à ce centre. Je voudrais aussi encourager tous ceux qui reconnaissent euh, et qui contribuent. Des, ils font lever, c'est des vies qu'on peut euh, sauver. Député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Demain soir, des gens partout en Ontario et d'Ottawa Sud vont euh, allumer la première chandelle de Hanukkah. Rabbi Sher, Boka, Zadas toutes les familles qui sont dans cette congrégation, et toutes les familles partout en Ottawa et en Ontario qui vont célébrer. Et je leur souhaite tous de très bons moments de, avec leurs familles, de joie et de célébration. C'est une circonscription. Il y a des gens qui viennent de 125 euh, différentes euh, communautés. et J'ai le grand plaisir de euh, représenter la circonscription d'Ottawa-Sud. Nous vivons ensemble, nous célébrons ensemble et demain soir, nous allons tous célébrer ensemble. Merci. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés? Député de paris saint Muskoka. Durant la saison de Noël, nous donnons tous euh, aux gens euh, qui sont moins euh, bien nantis. Je voudrais parler de la banque alimentaire à Huntsville. Alors que tous ces services sont très importants, je voudrais me concentrer sur le refuge qui a ouvert il y a un an, ce mois-ci, mais son avenir est déjà à compromis. Ils sont financés exclusivement avec des dons et maintenant, ils doivent choisir s'ils peuvent se permettre de rester ouverts après le 31 décembre. C'est un petit refuge avec huit lits, mais comme je l'ai mentionné, c'est le seul refuge pour les gens, des hommes sans-abri dans la région. Durant la dernière années, ils ont eu 80 hommes et ça leur permet d'avoir un endroit euh, chauffé où ils peuvent manger et ça leur permet d'avoir un sentiment de la collectivité aussi. Ils ouvre à 6 heures. Le soir, ils doivent quitter à 8 heures le matin. La Fondation voudrait euh, pouvoir permettre des programmes de jour, mais maintenant, ils se concentre de euh, garder les portes ouvertes. Beaucoup d'entreprises locales aident et donnent des fonds à ce centre. Le Canadian Tire a donné 10 000 à cette banque alimentaire. Mais pour permettre de garder les portes ouvertes dans ce centre, Allez sur le site Web, www.tablefoundation.ca je voudrais encourager tout le monde de donner des fonds à euh, des banques alimentaires telles que ce centre je voudrais remercier tous les députés de leur euh, déclaration maintenant les